Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler de la poutine. La poutine, on pourrait dire que c'est le plat national du Québec. Donc, un Européen ou quelqu'un qui apprend le français va dire de la poutine. Mais au Québec, c'est de la poutine. Donc, la prononciation est très importante. La poutine, c'est un plat, c'est du fast-food, c'est euh, pas quelque chose qui est très bon pour la santé. C'est pas de la gastronomie non plus, mais c'est bon. C'est des patates frites et les frites euh, au Québec, souvent c'est des frites plus molles, plus brunes, c'est vraiment bon. Donc des frites avec du fromage en grains, qui est une spécialité québécoise aussi. C'est du fromage style cheddar, mais pas complètement affiné, donc il est encore très mou, très frais. Ça fait squick-squick quand on le croque s'il est assez frais. Donc, frites, fromage et dessus, on met de la sauce brune, une sauce à la viande. Et la sauce, elle est chaude, donc elle fait fondre le fromage. Le fromage fond dans les frites, c'est super. Mais il ne faut pas en manger trop souvent. Une fois par année, ça suffit. <rire> Salut!